Donc euh, ben, je vais donner la parole à Christophe, donc, qui, va nous faire une, euh, qui va animer euh, une session autour des usages internationaux de Scénarii, avec un vrai témoignage en chair et en os euh, et euh, des témoignages vidéo. Voilà. Donc euh, bonsoir. <coughs> euh, je suis Christophe Rein du Canopée de la Corrèze. Euh, et donc euh, je vais vous présenter un peu Scenarii World. Euh, c'est euh, bon, Stéphane qui m'a refourgué le bébé <rire> donc j'ai fait un peu le tour de ce qui se passait j'ai contacté grâce à la liste de c'est Loïc hein, qui, qui, avait, euh, qui avait commencé le travail euh, j'ai contacté un peu des gens à travers le monde pour euh, savoir ce qui se passait au niveau de, de scénarii donc il y a une, une intervention de Mohamedine Schacht, donc qui euh, travaille comme tuteur e-learning sur Collab au CN, CNE, CNIPE. Euh, il y a Patrice Ardouin qui est en Guyane euh, française. Bon, ce n'est pas vraiment à l'étranger, mais euh, euh, c'est intéressant de voir ce qu'il a, qu a fait. Il y a moi donc, qui étais au sommet de la francophonie. Et puis il y a Muriel qui est, qui est là, qui a travaillé sur Opal au Sénégal. Alors je ne sais pas si tu as appelé ta présentation, comment tu l'as appelée, donc j'ai mis ça. Okay. Donc on va commencer par la première présentation. Donc il faut vous imaginer que c'est moi qui suis Mohamedine. Il n'est pas, bon il n'a pas pu venir... Donc, C'est un travail qui est maintenant effectué depuis deux ans au niveau de la formation du ministère de l'éducation nationale euh, marocain. Ils ont mis en place une, une plateforme euh, qui s'appelait euh, Colab et sur cette plateforme, donc, euh, ils forment euh, les enseignants, les cadres euh, à euh, Opal. Donc, euh, ce qu'on va voir, c'est les zones impliquées par la technologie Scénarii, l'usage du, euh, du Scénarii dans, dans cette zone, la mise en place des projets avec Scénarii, les acteurs impliqués, le niveau d'utilisation, les statistiques, euh, et le futur projet. Euh, zone impliquée par la technologie, donc, ce euh, en fait, c'est tout le, tout le royaume euh, du, du Maroc. Il y a à la fois des professeurs du primaire, euh, des directeurs d'établissement, des formateurs donc du CRM-EF, des inspecteurs aussi, et toutes ces personnes euh, forment euh, donc 16 groupes, euh, et à chaque fois il y a une soixantaine d'inscrits euh, à la formation. Alors euh, cette, cette année c'était ouvert, donc je fais, je fais des apartés parce que je suis un peu au courant du, du, du projet, euh, c'est ouvert à ceux qui veulent pour venir leur, leur donner un coup de main au niveau de la formation, moi je l'avais fait il y a deux ans, euh, bon il y avait cette année des problèmes de connexion euh, au niveau de la plateforme mais c'est très sympa hein, parce que je veux dire euh, ce sont des gens qui sont volontaires et puis ça permet aussi de voir comment on peut mettre en place une formation à distance euh, sur euh, sur un outil scénarii alors Cette année, c'était surtout Atika Cohen qui a, qui a pas mal participé, il y a, euh, a, a, a Gislain aussi qui est, qui est pas mal impliqué. Les usages donc, ont été multipliés et diversifiés sur cette zone. Euh, les bénéficiaires hétérogènes ont très bien maîtrisé l'outil Opal de Scénari pour l'exploiter dans leur spécialité. Il euh, y en a certains, franchement, euh, qui sont très forts. D'ailleurs, ils ont, ils ont euh, avec euh, Bruno Toury, qui est un prof de, de techno sur l'Académie de Grenoble, et qui a développé euh, Technopal, ils, euh, ils en ont fait une version euh, donc, arabe, euh, en l'espace, je crois, de deux mois. Donc pour l'année 2013-2014, contribution de l'association Scénari de, et l'université de technologie de Compiègne sur l'intégration des ressources au sein de la plateforme. 2014-2015, contribution de l'association Scénari au niveau de la traduction et contribution de l'école des mines d'Albi. Contribution de madame Atika Cohen avec un tutoriel portant sur l'usage d'Opal. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention sur euh, les add-ons de la plateforme Scénari. Vous avez maintenant des versions euh, destinées, euh, donc, euh, version arabe, euh, notamment, je crois que le... c'est le skin Bull, je crois, et, euh, et, et, et celui-ci. Donc, les acteurs impliqués. Il euh, y a Antoine Pourchès, euh, Gislain, Fabien et Bruno Toury. Et puis, sur place, maintenant, ils ont une équipe de développeurs aussi. Hein. Donc, euh, ils, sont, ils sont quand même pas mal à, à travailler sur le modèle et euh, à, euh, à transformer, à adapter les, les différents modèles à leurs besoins et leurs usages. Donc là, ils sont, euh, d'après ce que je vois, ils veulent aussi travailler sur Ruby. Donc, on a 50 tuteurs nationaux bénévoles donc ils sont ils sont en avance hein, par rapport à, à nous. Euh, on en parlera demain. Au niveau des internationaux, donc on a Gislin, Bruno, Atika, et puis les inscrits euh, pour la session 2015, 900. C'est quand même impressionnant. Hein, 900 personnes qui sont formées euh, à l'outil. Les futurs projets. Donc, des projets de fin de formation développés par Opal et Scénarii et sélectionnés par l'équipe tutorale seront soumis à une évaluation, puis à une labellisation par le Laboratoire national des ressources numériques en vue de les diffuser d'une manière officielle à toutes les communautés, toute la communauté éducative. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va, je vais en reparler tout à l'heure. C'est cette, cette volonté de produire et de labelliser des ressources numériques à tous les niveaux et dans, dans beaucoup de pays. Ensuite, donc là on va voir une, une vidéo. Bonjour, je suis Patrice Ardoin, enseignant en biotechnologie, en filière professionnelle. Depuis six ans, je suis sur l'académie de la Guyane, et les quatre années précédentes, j'étais à Mayotte, où en 2007, j'ai découvert euh, Scénari, suite à la sortie du livre de Stéphane Crozat. Sur l'Académie de la Guyane, je connais essentiellement moi un autre collègue qui est formateur, qui utilise au quotidien Scénarii, en l'occurrence, il est enseignant de physique chimie, lui et il va utiliser Opal et Topaz pour créer des modules de cours qu'il utilise en les intégrant ou pas dans Moodle, sous forme de package SCORM essentiellement. J'ai participé à de gros, gros projets documentaires, notamment l'élaboration d'un livret d'accompagnement des professeurs contractuels qui sont très présents sur l'ouest Guyanais. Ça a été une très forte expérience pour moi, parce que ça m'a permis d'affiner le travail sur les bonnes pratiques documentaires, en regroupant ainsi des ressources très diverses, de qualité très diverses et de mise en page très diverse aussi, provenant de, de cinq, cinq rédacteurs différents. Donc, ça a été compliqué, mais très très formateur. Cette année scolaire présente, j'ai eu en cours des élèves de collège cette fois-ci. Habituellement, c'était des élèves de lycée professionnel. Là, c'était des élèves de collège en SECPA. Ces élèves, je leur ai fait utiliser Scénarii au quotidien, grâce à quelques ordinateurs qui étaient présents dans ma salle de cours. Ils ont ainsi pu préparer leur examen de fin d'année. Ça s'appelle le CFG, Certificat de Formation Générale, pour eux. Ils ont ainsi pu rédiger leur CV, leur rapport de stage, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose intéressante, c'est que les élèves n'avaient aucun problème pour utiliser Optim Office. En l'occurrence, c'était ce modèle-là que j'ai utilisé cette année. Ils n'avaient aucune difficulté à l'utiliser, parce que remplir des formulaires, pour eux, ça coule de source. Ils avaient d'ailleurs moins de difficultés à utiliser le module CV d'OptimOffice que le module CV en chaîne éditoriale du site du Pôle emploi, car sur le site du Pôle emploi, cette chaîne éditoriale est morcelée en plusieurs pages, et c'est assez complexe à gérer. Je voulais signaler un petit point. J'ai mis en place cette année des formations pour le personnel. J'utilise à chaque fois Opal pour créer mes contenus que ça soit des formations en présentiel, où je diffuse les contenus auparavant, auprès des, des collègues, histoire qu'ils soient informés du contenu avant la formation, et euh, également pour les formations à distance, comme les formations magistères, où je vais créer des petits modules que je vais intégrer euh, dans les parcours de formation, au même titre que j'intégrerai des, des vidéos, des PDF, etc. J'ai mis en place une formation sur Scénarii, justement, cette année, pour introduire un petit peu la chose, et mettre la main à la pâte assez vite avec les collègues, sur Opal. Donc, trois heures sur Opal. J'ai également fait la part belle à WebMedia, dans le cadre de formations, par exemple, sur les tutoriels. Voilà. Et étant donné qu'il y a peu de formateurs utilisant Scénarii sur l'Académie, j'ai également mis en place un, ce que j'ai appelé un kit formateur qui permet à des débutants avec Scénarii de monter des formations rapidement et être rapidement opérationnel avec des apprenants. Donc j'espère, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes, grâce à la dynamique qu'il peut y avoir dans le réseau Canopé. Je pense qu'il y aura assez rapidement d'autres formateurs à Scénarii sur l'Académie de la Guyane. Lorsque des formations se déroulent bien, que les apprenants sont satisfaits, le bouche à oreille aidant, on va être amené à dupliquer cette formation, des fois en un nombre important d'exemplaires, souvent en simultané. Et donc on va être pris de court au niveau du nombre de formateurs disponibles. Donc il a été décidé là de créer ce que j'ai appelé des kits formateurs qui comprennent différentes, différents documents. Alors, Ça comprend d'abord le scénario complet de la formation. Ce scénario présente les objectifs, etc. mais présente aussi des outils simples à appréhender qui sont des logigrammes permettant de préparer la formation et de la dérouler, éventuellement même de l'évaluer. Il y a également présent des documents types à envoyer avant ou après et ou après la formation par exemple, là, un document à envoyer avec questionnaire, le matériel à, à mettre à disposition pour ramener son matériel, en l'occurrence, là, c'est pour ramener son ordinateur portable, les logiciels à installer, etc. Il y a également un document type qui va être utilisé, ou qui peut être utilisé, pour la projection comme support par le formateur. Là, ici, il s'agit d'une carte mentale. Cela pourrait être un diaporama classique, cela pourrait être un diaporama de type Core. en l'occurrence pour un travail sur une formation sur les tableaux numériques, on va utiliser un diaporama sans ce sera plus simple. L'essentiel est d'avoir ici un document qui est facile à modifier, facile à prendre en main par le formateur directement, c'est-à-dire sans avoir besoin de refaire une génération de documents à la fin. Si le formateur le souhaite, il peut également transformer ce document-là en une, un autre type de support sont déjà présents ici différentes informations, notamment des liens, les petites flèches rouges, là, sont des liens vers des documents qui sont dans l'archive. Donc il suffit aux au formateurs de cliquer sur les liens pour lancer les exemples qui sont donnés pour chacune des parties. On va utiliser ici, pour ce type de carte mentale, le mode présentation de Freeplane, par exemple. Ils sont présents également dans ce document, dans cet ensemble documentaire, dans ce kit formateur, une vidéo qui reprend un peu ce que je suis en train de dire actuellement. Et dans cette vidéo, on va avoir également toute une partie concernant les logiciels à prendre en main avant de se lancer dans la formation. à savoir que pour cette formation-là sur les tutoriels, il y aura évidemment à prendre en main Freeplane pour comprendre comment utiliser la carte mentale, mais également WebMedia pour les enrichissements audio video des logiciels de capture d'écran, de screencast, etc. Voilà. Dans le cadre de mon mémoire pour le DU Codifad, j'ai été amené à faire de la rétro-ingénierie sur des formations magistères. Le diplôme d'université Codifad signifie conception des dispositifs de formation à distance et dispensé par le centre de formation continue de l'académie de Rouen. Donc j'en ai dit du quoi moi, de cette rétro-ingénierie J'en ai déduit qu'une formation magistère était composée de plusieurs grains, les uns en dessous des autres. Hors de question donc de créer par exemple un module de formation de 6 heures entièrement sur opale ou topaz. Par contre il est tout à fait possible de créer un petit bloc de contenu sur opale avec deux ou trois grains à l'intérieur de ce bloc de contenu. Ce qui nous intéresse aussi c'est la création des vidéos. Alors la création des vidéos, pour ma part, là, je me suis mis à utiliser WebMedia pour faire de l'enrichissement, l'enrichissement audio essentiellement, donc une bande son où on s'enregistre et on rajoute par dessus des diapos. Tout simplement. Alors là on a par exemple euh, la présentation du parcours de formation magistère avec le son en, en fond sonore, c'est-à-dire la voix, en l'occurrence la mienne, pour euh, corriger et prendre en main le parcours existant, et les diapos que j'ai refaites, qui correspondent exactement à peu de choses près par les, les, les horaires qui sont marqués là, euh, aux diapos d'origine. Voilà, alors j'ai fait un, un tutoriel un peu plus long, hein, sur euh, un tutoriel vidéo sur comment recréer rapidement des vidéos de présentation, par exemple. Mais on peut faire nettement plus que des vidéos de présentation. Ici, une vidéo euh, d'explication sur ce qu'est le TNI, par exemple, avec, euh, si on déroule le, la bande-son, on, on entend donc la voix, ma voix, évidemment, là, en l'occurrence, euh, qui explique le fonctionnement et la composition d'un TNI, euh, etc. Pour info, quand je... Je suis amené à créer un parcours de formation Magistère, je le crée sur un Moodle en linéaire complet, c'est-à-dire je mets les différentes parties les unes en dessous des autres, de manière à bien repérer euh, la densité d'informations qu'il y a par page. Ensuite, je serai, je, je serai amené forcément à récupérer toutes ces, tous ces petits blocs de contenu, à les rajouter dans Magistère, dans chacune des pages, chacune des flex pages considérées. Là, par exemple, ici, c'est une formation qui débute. Là, on a ici les vidéos, donc la présentation du parcours, les livrets de formateurs, etc. Les, les, comment ils s appellent ça d'ailleurs Le guide, de, le carnet de bord de la formation, le livret du formateur et les, les vidéos ensuite des différentes parties avec les, les documents intégrés. Voilà. Je vais arrêter le. le, le sa, sa vidéo. Je pense qu'on va les mettre euh, après, ça s'est mis en ligne. Donc vous allez retrouver tout le reste du déroulé. Le, la grosse problématique pour la Guyane, c'est euh, les déplacements. Euh, concrètement, euh, faire une formation euh, à Grand senti c'est 3 heures de route à travers la forêt et ensuite 8 heures de pirogue. Et des fois. Quand... Ouais, bon, je, je suis un ancien de, de, de la Guyane. Donc. Euh, et quand on arrive dans le collège, on vous dit eh ben, « t'as pas de chance, il n'y a pas d'électricité aujourd'hui ». Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'en fait il y a tout un, tout un travail qui est fait au niveau du développement des, de magistères et ils ont réactivé euh, toutes les connexions satellitaires, c'est-à-dire que toutes les, toutes les écoles isolées ont à nouveau un abonnement payé alors je ne sais pas si c'est le rectorat qui, qui reprend la main dessus euh, et ce qui fait qu'en fait euh, tous ces, ces, euh, ces développements de, de, de parcours euh, intéressent énormément les, les, les, le corps d'inspection. Bon, on va faire quelque chose de plus fun. Allez. Donc, le sommet de la francophonie. Alors, euh, Scénari, euh, par, par, euh, par mon, euh, ma personne, a été représenté euh, donc au, mois de, euh, au mois de décembre, euh, novembre, euh, au sommet de la francophonie, par le biais de la, la DNE. Est-ce que l'idée, c'était, donc euh, dans ce cadre-là, un peu du mal avec l'art, c'est de, de, de montrer dans le village francophone, donc il y avait euh, tous les ministres, euh, les présidents qui étaient là, euh, en dehors de la ville, hein, et puis euh, en pleine ville il y avait euh, euh, un village francophone avec euh, donc euh, plein de plein d'acteurs, hein, euh, et puis on avait euh, le, la thématique c'était le numérique. Donc faire entrer euh, l'école dans l'ère du numérique, donc on y a été à plusieurs. On a présenté notamment tout ce qui est ressources, des ressources numériques produites et on a fait aussi, on a montré du matériel facilement utilisable dans des pays comme le Sénégal. Donc, Bibliobox, visualiseur bricolé qui vous coûte 50 euros et qui marche super bien. Et puis ensuite, à côté de ça, ce fut un quand même un, un grand moment d'échange avec les, les acteurs locaux. Euh, et ce travail informel est, est très important. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on parle de scénarii, on parle de, de TBI, on parle de plein de choses avec les gens. De tablettes aussi, parce que ça aussi, euh, les tablettes arrivent massivement en Afrique. C'était déjà le cas l'année d'avant euh, à l'île à Maurice. 24 000 tablettes qui ont été distribuées aux élèves. Et donc, il fallait bien produire des ressources. Parce qu'une tablette, c'est bien gentil, hein, mais c'est rien à mettre dessus, ça ne marchera pas. Hein. Donc, euh, produire des ressources, formation scénarii sur place. Et conférence Donc, euh, conférence sur la production de ressources. Alors, il y a eu plein de conférences hein, euh, durant, durant ces, euh, ces cinq jours. Et puis, euh, les, les, les documentations euh, opales scénarii était, était donc présent. d'ailleurs je remercie je crois que c'est Sébastien qui m'avait envoyé rapidement la doc avant de partir. Euh, ils ont tellement aimé les, les, la documentation que le lendemain il y en avait plus quand je voulais les récupérer. Donc, euh, alors sur pla... non ça c'est pas bon. Sur le stand donc le stand, j'adore cette photo. Euh, sur le stand des micro formations, donc euh, sur Optim Office, donc les gens venaient. Alors là, par exemple, c'est une école, une école privée à, à Dakar. et Ils m'ont ramené, euh, je crois, j'ai fait cinq, euh, cinq formations. Donc, ils euh, ramenaient des, des, des collègues par par groupe, et je leur faisais une mini formation euh, donc sur le stand euh, sur Optim Office ou alors sur OpenSoré, en fonction de la demande. Et puis pour finir, ben je dirais que Scénari, c'est un peu comme la confiture Valade de la Corrèze, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout, mais on n'en parle pas beaucoup, mais c'est indispensable. Alors là, par exemple, au Sénégal, c'est pareil, le, le service informatique, il eh connaissait ben, ils connaissaient, je veux dire, ils connaissaient Scénari. Euh, il y en avait certains qui l'utilisaient, d'autres pas. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, euh, c'est-à-dire... On, on, le produit est bon, mais après, euh, arriver à fédérer et, et, et à faire la pub, ça c'est un, un sacré boulot. Quoi. Et je pense que ce genre d'action euh, où on, va, euh, euh, on est invité, et puis euh, ben, à un moment donné on parle de production de ressources numériques, c'est l'occasion d'en de, parler. Donc euh, Ça fut l'occasion notamment d'en parler, ben j'enchaîne je, je, avec euh, Muriel, puisque Muriel euh, était sur place, Il y en a sur le, sur le sommet, je prends, je prends des risques, hein. je sais quand je fais ça maintenant, puis en tout cas on va, on va, on va, on va t'applaudir quand même, parce que c'est pas parce qu'on est moins nombreux que... Hein Surtout que jusque-là, la seule, la seule photo diffusée, c'était donc celle avec... Euh, avec El Presidente. Avec El Presidente. <rire> euh, Moi j'ai pas osé la remettre. Et donc, hein. <rire> et donc, et donc tu as aussi travaillé avec des, des vrais gens en plus mm -hmm. Ah oui parce que quand on va dans -moi, quand, quand on, on se déplace dans, dans ce genre de, de, de manifestation, euh, on ne voit pas le jour, hein. matin ou soir. Euh, on a fini le vendredi, samedi à, à former une cinquantaine d'inspecteurs à l'utilisation du TBI, et le soir on prenait l'avion quoi. Euh, au mois de fin mai au Nigeria, c'était pareil, hein, formation, formation, formation, et puis le soir on reprend l'avion, on n'a rien vu. Donc c'est pas touristique quoi. <rire> Non, c'est pas obligé. Bon, non, on en Ah, Loïc non. quand même. C'est pas une question, c'est une observation euh, parce que je vois qu'ils sont en train de préparer un peu pour meubler un petit peu. Euh, euh, les cubains, je sais pas si tu en as parlé ou si tu penses en parler. Ben, non, pas eu de retour. ok. Bon, donc il y, y a des cubains que j'avais présenté une vidéo euh, qui, qui a fait son effet l'année dernière. <rire> Une vidéo assez sympathique euh, qui donne envie hein, de, de faire de. Bon. Et euh, donc, euh, donc je leur ai contacté, concocté une, une version Opal un peu personnalisée à titre euh, personnalisé. gracieux. Euh, toujours, donc, je vous parle des Cubains parce qu'en fait, ils m'ont renouvelé euh, la proposition de, de, de m'inviter. Euh, donc, pas PV l'avion, mais disons que si tu viens et tout, on s'arrange pour le logement, tout ça. Moi, je, je pense pas pouvoir y aller. Mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que n'importe quelle personne de la communauté scénari qui a envie d'aller à leur événement, qui est orienté sur les euh, euh, l'enseignement à distance, donc à Cuba en mars il me semble, ils seront enchantés. Mais alors euh, plus qu'enchantés, s'il y a quelqu'un qui vient du monde scénari, ils vont, ils vont être comme des fous. Donc euh, voilà, avis à, à qui a envie de, de passer 2-3 jours de, de séminaire, plus 2-3 semaines de vacances, euh, voilà, la, la porte est ouverte. Donc, euh, me contacter euh, directement s'il si y a des intéressés. Thibaut, peut-être que tu y seras dans quelques jours, tu ne sais pas encore, comme tu ne sais pas où tu arrives. Non, si j'ai bien compris. Euh, Peut-on peut voir le diaporama, s'il reste quelqu'un dans la cabine C'est bon, C'est bon. Oh, merci bien. À vous la parole. Pour faire des voilà. oui, donc je vais vous présenter. Un... Oui. Je vais vous présenter ce qu'on a fait l'utilisation d'opal au Sénégal. Euh, en fait, on a utilisé euh, euh, opal dans le cadre d'un dispositif d'amélioration des compétences d'engagés en français des élèves maîtres. Euh, et ce dispositif se présente sous deux aspects. Euh, D'abord, on a créé un test national pour enseigner le et en français, on appelle ça le TNEF, qui a été construit en partenariat avec le CIEP de Sèvres et qui permet de positionner les élèves maîtres en début et en fin de formation initiale, en fonction de quatre niveaux. Donc, euh, niveau euh, euh, référé, en fait, au cadre européen commun de référence pour les langues. Et euh, dans le test construit au Sénégal, on a euh, travaillé à partir d'infra-B1, B1, B2, C1 et plus. Et donc, la communauté internationale estime que pour enseigner en français, il faut un niveau euh, global de B2 et pour enseigner le français, il faut un niveau C1. Donc, euh, les, euh, les élèves maîtres sont positionnés en début et en fin de formation euh, par ce test qui se car caractérise... Euh, par un test euh, basé sur des QCM euh, à 3 ou quatre choix de réponse et qui évalue donc la compréhension orale, la compréhension écrite et les maîtrises des structures de la, la langue euh, on est en train de construire une banque nationale d'items validée par la psychométrie en utilisant des logiciels euh, de statistiques hein, Winstep et puis euh, TIA+. Et donc euh, progressivement euh, le Sénégal obtient une banque d'items calibrée et qui permet de construire des tests superposables, donc euh, comparables strictement. Voilà. Et puis l'autre innovation aussi, c'est qu'on fonctionne avec une dématérialisation de la correction. Donc euh, les candidats euh, cochent leurs réponses sur des feuilles réponses, qui sont ensuite numérisées sur scanner, et donc les, les, le traitement des résultats se fait automatiquement avec le logiciel graphique. Voilà. Et donc maintenant, ce test est institutionnalisé puisqu'il est paru à l'arrêté euh, du euh, ministériel du concours de recrutement des élèves maîtres qui bah, stipule dans son article 22 que euh, les candidats euh, admis, euh, donc pour être enseignants, subissent un test national pour enseigner le et en français au début et à la fin de la formation. Donc euh, le test construit... <rire> il fallait trouver de quoi permettre aux, aux élèves maîtres d'approfondir leurs connaissances en français. Et donc, on a mis en place un module de formation hybride qui structure de manière assez classique hein, des cours en présentiel et un parcours en auto-formation. Et donc, le, les cours en présentiel permettent aux formateurs des centres de suivre euh, de manière assez empirique hein, sur la base d'un tableau de bord qu'il renseigne progressivement le déroulé du parcours dauto des élèves maîtres et aussi de mener en parallèle des activités qui ne sont pas développées euh, dans, dans les parcours d'auto-formation, à savoir des activités d'expression écrite et d'expression orale. Et euh, on a développé quelques supports avec TV5MONDE notamment euh, dans la collection euh, Indépendance africaine. Et donc pour les parcours en auto-formation, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe lors du sommet de la francophonie. Et donc on se posait... Alors nous, on avait, quand on a rencontré Christophe, conçu des modules d'auto-formation sous Word. Et donc il m'a présenté Bibliobox et Patin Couffin et aussi la suite scénari et donc Opal. Donc on a reconverti ce que l'on avait construit sous Word sous Opal. Et donc, on a développé euh, nos modules. Donc, c'est vraiment euh, euh, de la formation empirique. Euh, on s'est euh, euh, appuyé sur, euh, comme Christophe le signalait, il y a des Sénégalais qui sont euh, informaticiens et qui connaissent euh, Scénarii. Et donc, on a fait nos premiers modules. Donc, voilà des exemples en compréhension orale donc on a un petit peu euh, modifié la charte graphique, puis vous voyez, c'est pas terrible, parce qu'au lieu du livre, là, puisque c'était de la compréhension orale, on a mis un petit logo euh, lié à la compréhension orale, et puis on a euh, développé euh, des, des, des fiches. Hein, des fiches pédagogiques, et puis des quiz et reprenant euh, les méthodologies classiques dans l'apprentissage des langues, allant de la compréhension globale à la compréhension fine, chaque sans, chaque, sachant que dans chaque module, euh, tout ce qui relève des outils de la langue, s'est euh, euh, développé en transversal. Et puis, on a aussi développé des supports de compréhension écrite. Et donc là, on a, pour, par exemple, pour B1, euh, bon, des différents thèmes, quiche Lorraine, gâteau au chocolat, la russe des Touaregs, avec des, euh, des, euh, des différents types d'activités euh, très simples. Voilà. Et puis, on a aussi euh, ce problème qui a été signalé par Christophe, euh, des difficultés de, euh, euh, par rapport au public. Donc, en fait, le fait que par Opal, on puisse éditer les, les, les modules sur format HTML, les élèves maîtres disposant d'outils nomades peuvent les télécharger via les bibliobox, puisque tous les centres ne sont pas équipés d'Internet. Et puis les autres, puisque c'est une période expérimentale, ont dû les imprimer via PDF. Et donc, du coup, là, on a été confrontés. Moi, j'ai pas été très satisfaite de, de la version PDF euh, d'Opal parce que c'est très chronopage. Euh, donc, c'est très lourd. Et donc, après, bah, ça coûte très cher pour des élèves de devoir l'imprimer. Donc, en fait, j'ai généré en Word. On peut le faire et puis retravailler toute la présentation, sachant aussi qu'il y a plusieurs types de quiz qui ne passent pas quand on, quand on fait le transfert. Donc voilà, ça a été un gros travail après de, de, de reprise. Également, je me suis aperçue que la correction orthographique, elle est plus fine quand on travaille sur, sur papier et sous Word que euh, quand on a travaillé directement sur Scénarii. Voilà. Et puis donc maintenant, un esprit de recherche-action est lancé, et euh, les collègues vont réajuster les documents en novembre, 2000, enfin, la date butoir, c'est novembre 2015. Là encore, c'est très, euh, très euh, pragmatique. On fonctionne sur tableaux à compléter qui sont renvoyés par mail. J'imagine qu'avec les nouvelles technologies, là, on pourrait faire des choses beaucoup plus chiadées. Voilà. Et euh, ces documents, tout de même, vont pouvoir maintenant commencer à être basculés en formation continue. Donc euh, la recherche-action devrait se terminer en novembre. Donc on aura des, des produits à peu près propres. Pour les impressions papier, on espère avoir une édition papier pour la nouvelle promotion 2016. Et puis ces supports vont être basculés dans le cadre de programmes en formation continue qui démarrent avec IFADEM OIF qui va équiper dans la région de Kaola et de Fatigue des enseignants du primaire. En formation continue avec 500 tablettes, donc il y aura 500 enseignants cibles, et puis un gros programme de la FD qui s'appelle le Paepca, qui va se développer en cap amance sur lequel je vais travailler par la suite, et qui, lui, cible des enseignants de fin d'élémentaire et de collège. Et là, on a le projet d'équiper 1000 enseignants non diplômés en tablette pour qu'ils puissent démarrer un renforcement académique, et puis les 300 encadreurs qui vont aussi produire des ressources en particulier en s'appuyant sur les bonnes pratiques, et donc monter tout un, tout un dispositif pour que euh, les formateurs repèrent les, les, les enseignants chevronnés et fassent euh, la vidéo, que l'on et on pourra éventuellement utiliser euh, WebMedia. Voilà, donc euh, quelques retours réflexifs sur, euh, sur Opal. Là, pour ce qu'on a construit, ça a impliqué 10 concepteurs nationaux, euh, et, euh, et puis euh, des membres des centres de formation et de l'université. Bien sûr, bon, j'ai déjà cité Christophe, donc je ne le recite plus. Euh, en fait, c'était pour nous une première utilisation d'OPAL. Donc on a vraiment eu une démarche très empirique, très pragmatique. Euh, et voilà, on s'est heurté à des difficultés qu'on a essayé de lever euh, au, au, au coup par coup. Ce qui veut dire aussi que l'informaticien sénégalais qui connaissait OPAL euh, aurait besoin, je pense, d'un renforcement de capacité. Alors c'est vrai que la prise en main était relativement rapide, donc c'est faisable. Mais euh, bon, il y a eu des, des, certains problèmes techniques. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment une réponse adaptée dans les pays du Sud que d'utiliser un logiciel libre. Euh, ça permet de construire des, des supports contextualisés. C'est vraiment la grande demande. En plus, le fonctionnement en tablette, on va pouvoir filmer. Donc ça, c'est super. Donc je pense que ça peut vraiment apporter un, un véritable bon qualitatif. Euh, on a trouvé intéressant la variété des types d'exercices proposés par les quiz, avec la limite sur tout ce qui est question rédactionnelle. Euh, ça, c'est un petit peu euh, gênant. Euh, et puis, euh, bien sûr, un gros travail de relecture, de révision pour arriver à des, euh, des productions abouties et propres. Et c'est vrai que cette déclinaison euh, vraiment euh, fine, euh, c'est pas très facile au Sénégal, que les gens vont vraiment pas complètement au bout de l'opérationnalisation. Donc au départ, tout le monde est là. Et puis après, bah, on rame un petit peu tout seul. Euh, voilà, et donc nécessité de besoin de formation complémentaire, notamment pour modifier la charte graphique, puisqu'en fait, on l'a fait, la modification, euh, euh, bon, euh, à la fin, et il aurait été mieux de, de la définir au départ, et donc nécessité de renforcer les compétences locales. Voilà, et puis les, les futurs projets, je vous les ai présentés, donc il y aura peut-être développement de modules pour niveau grand débutant en français... Et puis, euh, dans le cadre du programme euh, de l'AFD, qui s'appelle le PAEPCA, euh, il y aura aussi euh, des contenus élaborés en sciences et en maths, euh, Voilà, euh, avec les entrées didactiques. Voilà. Et là, ce sont les élèves maîtres passant le test. Merci beaucoup de cette présentation. Comme c'est la dernière, je vais m'octroyer enfin le droit de, de... de... De poser des questions moi-même. Non, je, vais, je, te, je te donne la parole juste après, Aurélie, pardon. Euh, des, de, en fait, ça va plus être des, des remarques, des questions sur, euh, et peut-être des, des retours d'informations. Euh, sur le, le correcteur, c'est la première fois que j'entends ça, donc je pense que c'est peut-être quelque chose, à, enfin ça ne veut pas dire que c'est la première fois que ça a été relevé, hein, mais c'est peut-être quelque chose à étudier. Et je crois savoir qu'il y a un, un projet de crowdfunding sur un correcteur qui pourrait être intégré à Scénarii. J'ai vu passer ça quelque, quelque part sur un forum. Toi. Donc Stéphane n'est pas là, je pense. Que un... Il confirme que... Je... Non mais c'est pas ça. Non mais c'est en effet, il y, a, il y a en effet une différence fondamentale entre le, le correcteur orthographique qu'il peut y avoir sur Word et ce qu'on utilise dans un outil comme Scenari. Dans un outil comme Scenari, on reprend la technologie de Mozilla et c'est un dictionnaire, un correcteur orthographique dit par dictionnaire on vérifie que le mot existe ou non. Donc il n'y a aucune règle syntaxique qui vient vérifier un petit peu la grammaire qui est utilisée. Euh, chose qu'a développée Microsoft, avec des travaux qui sont assez lourds, hein. on n'est pas du tout sur le, la même techno. Après par contre, moi j'ai pas vu passer le, le truc, donc je peux, pas, je peux pas te dire en plus, je te redonne le micro. Et donc je vais, non, donc pour, euh, pour le, le, le financement participatif, c'est euh, exactement cette logique là, c'est quelqu'un qui a développé un un outil pour, avec des, certaines règles, notamment règles d'accord. Euh, il y a toute, toute une batterie de, de travaux, donc lui travaille dans justement le traitement automatique de la langue et donc il a levé un financement participatif qui a été, euh, qui était, euh, qui a été financé avec un palier qui permettait justement d'accéder en, en, par une API en mode client-serveur à sa solution. Donc ça je ne sais pas où on, si on en était jusque là, mais voilà, c'est le genre de, solu de, de solution non nativement disponible par la bibliothèque Maudia, mais potentiellement disponible avec ce genre de, de solution. Donc je pense que c'est effectivement un point à noter, ça pourrait être aussi peut-être quelque chose à surligner d'un point de vue de l'association, si euh, poser la question aux gens, si, si, si on en a besoin. Euh, sur, le, sur le papier, je voulais juste commenter que... Euh, euh, je pense qu'il faut continuer de prendre les générations papier d'Opal comme des exemples. Euh, et effectivement, euh, voilà, on reste toujours. Enfin, Probablement qu'il faut abandonner le, le, le, le fait d'essayer de faire un export euh, papier qui convenait à tout le monde, parce que visiblement, il y a des tensions contradictoires. Et en revanche, c'est relativement simple. Alors, il faudra peut-être juste vérifier. Je ne sais plus si sur la publi PDF, on supporte tous les quiz ou pas. Je me retourne du côté Kélis, Oui, visiblement, un euh, oui bien, bien franc de Nicolas. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, non, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas dans votre version. Ça veut dire que, effectivement, tout, tout est disponible euh, et ça doit être. Peu de choses, voire très peu de choses, d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne, où on pourrait réduire les polices et s'adapter à quelque chose que, probablement, si on le présentait à des gens qui sont moins sensibilisés, moins sensibles aux problématiques de papier et de transport, on dirait c'est trop petit, c'est ceci, c'est cela. Donc je pense que c'est un petit effort, donc faut vraiment le. Enfin voilà, faut faut. Le... Je crois que vous avez déjà pris contact avec Ludovic, mais il faut, faut, faut le... se, se... en tenir compte, pardon. Et puis dernier point avant de passer, j'étais je suis, je suis... extrêmement sensible à votre conclusion. Euh, et donc Je la, je la, je la re-renforce sur le, la contextualisation et la nécessité, pour moi c'est vraiment l'objet de scénarii, euh, que de donner euh, accès bah, à partout, à tout le monde, aux capacités de produire et de produire du contenu numérique et pas juste de devenir des consommateurs, donc que ce soit depuis l'Afrique ou depuis la France, mais de contenus en ligne qui existeraient déjà, qui seraient peut-être disponibles sur des MOOC par exemple. Euh, et Donc c'est probablement une des solutions pour ouvrir et pour diffuser, et les initiatives qui sont prises de ce point de vue là, des gens qui disent voilà on va faire des MOOC, on, on va diffuser en France, en Afrique, etc. Super, mais il ne faut pas perdre, il ne faut surtout pas abandonner les capacités de produire ses propres contenus, pour toutes les bonnes ou toutes les mauvaises raisons qui peuvent exister. Voilà, c'est juste très sensible à cette... Alors moi j'ai fait une formation euh, récemment en Tanzanie avec le CIEP euh, Réunion et donc je, je partage beaucoup des, des problématiques. Donc à mon avis on pourrait euh, mutualiser. Euh, alors déjà parce que c'était une formation des profs de français, donc c'était la conception de parcours euh, d'apprentissage en FLE. Il y a un projet de suite avec formation opale et euh, formation des enseignants de français euh, dans le secondaire. La première étape, c'est déjà de les remettre à niveau. Donc, euh, on serait intéressé dans le cadre de ce projet par euh, vos, vos formations, vos QCM. Euh, après, ben, je rejoins complètement le, la problématique du PDF. C'est juste de la charte graphique. Mais donc, à mon avis, on pourrait mutualiser, peut-être concevoir une charte. Parce que moi, tous mes supports, je les avais faits euh, avec Opal, euh, mais c'était impossible de les imprimer pour eux, donc j enfin, parce que euh, trop coûteux en papier. Donc euh, je pense qu'on pourrait carrément réfléchir à cha euh, un chartage graphique, vraiment en économie euh, mode papier, mais qui serait, euh, qui serait important. Parce que là, euh, sur la, la Tanzanie, si le projet voit vraiment le jour... Euh, formateur dans le secondaire, c'est vraiment euh, dispatché au niveau du pays avec pas forcément euh, d'accès à internet. Donc euh, voilà, je rejoins aussi la conclusion sur, euh, sur l'intérêt de scénarii dans les, dans les pays du sud pour euh, vraiment qu'ils puissent créer leurs propres ressources avec euh, un logiciel qui n'est pas très coûteux euh, aussi en termes d'ordinateur, de, de ressources ordinateurs. Donc je pense qu'il y aurait des partenariats à faire, sachant qu'en plus c'est le CIEP euh, derrière, donc il euh, y a des pistes. Au de la génération papier, il existe une extension OD euh, simplifiée. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Mais non. non, il n'existe pas d'extension OD euh, simplifiée. d'accord. Ah non D'accord. Donc je redire ce que j'ai dit. Mais en imaginant qu'il existerait. Non, parce qu'en fait j'allais, j'avais un deuxième niveau de, de réflexion. En, en imaginant qu'il qu existerait une, une extension qui, qui, qui pourrait solutionner ces, ce problème de celui-là ou d'autres, euh, ça m'a fait penser que quelqu'un qui découvre euh, Opal, comme tu as découvert avec Christophe, avec une formation... Euh, voilà ce qu'il faudrait utiliser. Et elle a trouvé par elle-même. Euh, donc d'autant, donc, tu apportes de l'eau au moulin. Voilà. Oui. Parce que ce que j'allais dire, c'est que, que quelqu'un qui découvre par soi-même euh, Opal, un outil, il sait pas, euh, il ou elle ne sait pas forcément que derrière il y a tout un site, il y a toute une communauté, il y a tout un forum, il y a tout plein de wikis, il y a tout plein de trucs comme ça. Et du coup, je, je me demande si on n'aurait pas intérêt, une fois qu'on qu ait une, une foire aux questions... Euh, un peu bien foutu et euh, un forum euh, réorganisé comme, comme l'association prévoit de le réor réorganiser, avoir un, un accès direct à ces pages-là depuis les applications. cest dans le point d'interrogation, foire aux questions, boum, euh, ça ouvre la page internet de, du site euh, Scénario Platform ou quoi qu'est-ce sur la page foire aux questions euh, Opal. Et la même chose pour les forums, parce que si cette extension existait, toi tu ne peux pas savoir qu'il existe des extensions, tu ne sais même pas qu'on peut installer des extensions, et, euh, et c'est une manière de, de, de... Dans le module Dans le module Ah oui, dans, oui dans là où tu télécharges Opal, aussi, oui. Dans ton WSPAC, la page d'accueil avec les liens qui vont vers les extensions. C'est ça que tu as dit Oui, dans l'application, moi j'ai dit. Ouais. Voilà, c'était une réflexion. Le problème du papier, euh, tu, tu parles au, à, à des profs de collège, euh, c est, c est, ils, ils te disent la même chose, c'est trop de gaspillage. quoi. Bon, ben on est tous d'accord. Le micro, Steph. Un, je trouve qu'il y a un peu de la même chose que je n'ose pas regarder côté... Euh côté Kélis et Nicolas, mais je pense que c'est un peu le même truc que Scenario Reader, c'est-à-dire, je pense qu'il un... reste un enjeu très important, même si on s'est concentré beaucoup sur d'autres choses, il reste un enjeu très important autour du papier, et en fait, pour une raison que, un peu comme Scenario Reader, là pour le coup je suis dedans, donc, en fait je pense qu'on n'a pas déployé à un moment le bout de moyen qui permet juste de faire ça bien une fois pour toutes. et là pour le coup, donc c'est Nicolas qui s'en occupe, on peut le... mais je pense en plus qu'on a toutes les briques pour pour finir le boulot comme, comme on a envie. Quoi. Donc euh, voilà, il faut juste ce qu'il vient de dire, il faut le temps, mais le, mais le temps on l'a, nous on est des profs, donc on devrait... Pardon. On devrait euh, non, non, enfin c'est vraiment, je pense, quelque chose de facile à finaliser. Quoi. Il n'y a pas qu'un problème de temps, il y avait aussi euh, l'idée de la place des évolutions, enfin, je pense que vous en avez parlé, c'est d'avoir un accord aussi, est-ce que c'est bien est ce que tout le monde veut, enfin, une majorité, ou je ne sais pas comment vous l'exprimez, sur Opal, quoi. parce que si on le met à un moment donné dans le standard, il faut que ça corresponde à une majorité d'usagers. Et on n'a pas besoin. Et maintenant qu'on en parle, vu que c'est moi qui ai fait la place d'évolution, enfin qui ai réintégré les choses dans la place d'évolution, je suis presque sûr qu'il y a un poste sur la publication papier dans la place d'évolution. Alors, elle ne doit pas concerner exactement ça, mais je me demande quand même. Donc, donc effectivement, il faut, voilà, voilà. il n'y a qu'un faucon, mais là, on, là je pense qu'on peut vraiment, quoi. Donc, je, je note aussi avec tous les trucs qu'on qu doit faire, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres euh... remarques ou questions eh bien, je pense qu'on est à 10 minutes de la fin, donc c'est très bien. On va vous remercier encore une fois pour ces témoignages internationaux. Christophe pour être fait le porte-parole d'autres de, de, de, collègues.